Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife à Playa San Juan. Je viens de déjeuner dans un excellent restaurant de poissons. Vous voyez, temps splendide ici à Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des différentes techniques de trading. Vous savez qu'en général, on parle du scalping, du day trading, du swing trading et de l'investissement à très long terme. La question est de savoir quelle est la meilleure méthode, quelle est la méthode qui va vous rapporter à vous le plus d'argent le plus rapidement. Alors bien sûr tout dépend de ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez être actif sur les marchés ou bien vous voulez placer votre argent et ne plus vous en occuper. Ça fait 10 ans que je fais du trading, que je m'intéresse à la bourse, que j'ai cherché différentes méthodes, que j'ai testé différentes méthodes et J'en suis arrivé, comme beaucoup de traders, à la conclusion que c'est le trading à court terme qui, si vous le maîtrisez bien, vous donnera le meilleur rendement. À très long terme, vous avez énormément d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer sur les marchés dans un mois, dans un an. Donc si vous faites un investissement à très long terme, vous avez le risque que les marchés chutent à un moment donné, qu'il y ait une crise et que vous perdiez beaucoup d'argent. Au plus, vous vous rapprochez, si vous faites du swing trading, vous ferez peu de trades, mais comment arriver à bien maîtriser une technique de swing trading, puisque vous faites très peu de trades C'est comme si vous voulez apprendre à jouer au tennis, et que vous allez jouer au tennis une fois par mois. Est-ce que vous pensez réellement que vous aurez des bons résultats, que vous deviendrez un bon tennisman en jouant une fois par mois On est bien d'accord que ce n'est pas possible. En trading, c'est la même chose au plus court vous traderez, au plus vous aurez de pratiques et au plus vous maîtriserez une méthode efficace. Si vous choisissez le scalping, il y a beaucoup de traders qui ont essayé différentes techniques, je vous ai parlé de Benoît Rousseau qui lui a perdu pendant 10 ans en essayant différentes méthodes et qui a commencé à gagner lorsqu'il a fait du scalping. Quand j'ai vu ça je me suis dit bon ben il n'y a, a pas photo, il faut absolument se concentrer sur le scalping, apprendre une méthode de scalping, c'est ce que j'ai fait. J'ai rassemblé toutes mes connaissances en trading et j'ai créé la formation au scalping à laquelle vous pouvez accéder par un lien ici au-dessus ou sous la vidéo. Mais pour en revenir à la méthode de scalping, c'est comme au tennis. Les meilleurs tennismen, les champions, ben ils ont tapé des milliers ou des millions de fois des balles de tennis. Le scalping c'est la même chose, vous allez faire des trades et des trades, des centaines, des milliers de trades et là vous verrez, vous comprendrez comment vous pouvez gagner en trading parce que vous aurez beaucoup de pratiques. Au plus vous pratiquez le scalping, le scalping, au plus vous comprendrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en bourse, en trading. Et si vous maîtrisez bien une méthode de scalping, eh bien vous pouvez faire du des trading ou vous pouvez même faire du swing trading puisque vous allez protéger votre position et vous ne perdrez rien, mais vous devez d'abord maîtriser le scalping. Comme je dis toujours, en trading, il faut d'abord apprendre à marcher et puis apprendre à courir, n'essayez pas de faire l'inverse. Donc, commencez par apprendre une méthode de scalping Maîtrisez bien cela et puis après il y a certains trades effectivement, on peut remonter son stop loss, on ne risque plus rien et à ce moment-là, vous pouvez le laisser plusieurs jours. Mais vous savez que si vous laissez des positions ouvertes plusieurs jours, les brokers vont vous compter des frais durant la nuit, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine Moi je ne pense pas. Si chaque jour vous avez des frais parce que vous avez une position ouverte, est-ce que ça vaut vraiment la peine sérieusement j'ai testé, j'ai essayé, moi je dis qu'il vaut mieux prendre des trades très courts, quelques secondes, quelques minutes, sortir. Si vous en prenez 10 ou 20 par jour maximum c'est tout à fait suffisant, si vous tradez une heure ou deux, même 20 minutes certains jours, vous arriverez à gagner 100, 200, 500, peut-être 1000 euros à un moment donné quand vous maîtriserez bien et que vous pourrez mettre un capital suffisant et après vous pourrez comme moi venir passer euh, votre temps ici à Tenerife, trader euh, une ou deux heures par jour le matin et le restant de la journée euh, profiter euh, du temps ici à Tenerife ou ailleurs. Donc pensez bien, entre les différentes méthodes de trading, euh, quelle est celle qui vous donnera le plus rapidement de bons résultats, laquelle vous arriverez à maîtriser, à maîtriser le plus rapidement bon, Pour moi ça ne fait aucun doute, c'est le scalping je n'ai encore vu personne qui m'a démontré qu'il y avait une autre méthode plus efficace. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Et si vous cherchez donc une méthode de scalping, je vous propose la mienne, il suffit de voir les avis de mes étudiants pour savoir si ma méthode est bonne ou non. Donc, moi, j'ai des bons résultats, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont de bons résultats donc je pense que ma méthode est vraiment valable et normalement elle devrait vous convenir également. Tout est en vidéo, vous recevez dès le premier paiement si vous voulez payer en première fois la totalité de mes formations au scalping et là vous pouvez démarrer d'abord sur un compte démo et puis sur un compte réel, un petit compte réel et vous augmentez ainsi. Euh, votre aide, votre capital ou, ou la taille de vos positions de manière à, à gagner peut-être 500 euros tous les jours. C'est tout à fait réaliste. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Inscrivez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publierai ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. ¡Suscríbete la vieja. My butt.